Bonsoir, euh, je vais vous présenter ce soir donc euh, le mémoire que j'ai préparé pour euh, l'obtention du DES de médecine du travail qui s'intitule « À propos de la prévention de la leptospirose d'origine professionnelle dans une entreprise de traitement des eaux où interviennent plusieurs médecins ». Je m'appelle Dr Christine Bertillier et j'ai euh, travaillé à l'AIST 89 dans l'YON. Je remercie donc tous les médecins qui ont bien voulu participer à cette enquête, ainsi que l'entreprise qui a demandé ce travail. Euh, le plan de, du mémoire On va commencer par une introduction, avec euh, la problématique et les, les objectifs, le matériel et méthodes, les résultats, ensuite la discussion, quelques okay, mots sur la maladie professionnelle, conclusion et perspective. Tout d'abord, euh, quel est le problème euh, Donc, dans, Au sein d'un CHSCT, l'employeur a constaté qu'il y avait une incohérence entre les différents médecins du travail. Il s'est posé la question de savoir s'il fallait rendre obligatoire la vaccination contre la leptospirose et s'il existait une alternative à cette vaccination. Donc l'hypothèse, c'est la vaccination est-elle obligatoire comme moyen de prévention de la leptospirose professionnelle dans une entreprise de traitement des eaux. Existe-t-il une, une alternative à la vaccination Quels sont les objectifs Donc définir les modalités de prévention de la leptospirose d'origine professionnelle dans cette entreprise où interviennent plusieurs médecins. Que sait-on sur le sujet Sur leptospira interrogance, un, elle fait partie des spiroquettes. On dénombre 200 sérovars différents de la bactérie. C'est une bactérie qui préfère les eaux douces, stagnantes, dans des lieux peu aérés, obscurs, et une température entre 15 et 35,8 degrés Celsius. Le CNRL fait encore beaucoup de recherches par rapport à la pathogénèse de cette bactérie. À propos de l'évaluation du risque biologique dans l'entreprise, la Depthospira Interrogance euh, se situe dans le groupe 2. Les études portent essentiellement... Euh, sur les risques biologiques dans les stations d'épuration et chez les égoutiers mais il faut savoir que le risque peut exister aussi dans d'autres professions à partir du moment où il existe un contact direct ou indirect avec de l'urine de rats contaminée matériel et méthode d'abord l'entreprise il s'agit d'une entreprise de traitement des eaux elle a pour activité la distribution d'eau potable et Son assainissement. Elle mobilise 80 filières réparties en 15 filières et 6 groupes réseau, usine, maintenance, clientèle, encadrement et support. Elle est séparée en deux secteurs par rapport aux risques professionnels. Donc le premier secteur a 200 salariés le deuxième aussi 200 et ce premier secteur s'étend sur deux régions l'autre sur trois régions, sachant que l'une des deux régions est commune. La méthode utilisée pour l'enquête est une méthode des questionnaires, essentiellement donc des questionnaires fermés avec des réponses oui, non. Il s'appuie sur trois questionnaires existants, plus un questionnaire sur la, plus spécialisé sur la vaccination. Le premier questionnaire était euh, concernait les zoonoses, Le deuxième, plus la leptospirose professionnelle. Et le troisième, c'était plus inspiré des recommandations du Conseil supérieur d'hygiène euh, publique de France paru en 2005 donc, elle concernait une enquête auprès de médecins du travail euh, qui a 54 salariés. Secondairement, l'étude a été étendue sur un autre secteur, donc sur le deuxième secteur ici, euh, étant donné que l'employeur avait réalisé en 2010 une étude qui l'avait laissé un peu perplexe. Cette étude portait sur trois choses, sur le dosage des anticorps, sur les effets secondaires du, du vaccin et sur la vaccination en elle-même. Les résultats de l'enquête, le, tout d'abord le taux de participation. Au début, bien. il y a eu une peur de certains médecins de perdre leur indépendance professionnelle. Au cours de l'enquête, euh, des entretiens téléphoniques ont permis de rassurer les médecins. Le taux de participation sur le premier secteur a été de 100%. Sur le second secteur... Les questions posées ont été euh, répondues tout à fait de façon satisfaisante, en particulier le dosage des anticorps et les effets secondaires du vaccin. L'employeur le, a répondu euh, au questionnaire. À propos de la, la présentation des résultats, ils sont présentés donc soit sous forme de tableau avec euh, oui, avec le nombre de médecins qui ont répondu sur les 8, donc ici 3 sur 8, et puis aussi sous forme d'histogramme, avec le titre du tableau, et puis euh, aussi sont aussi présentés sur un mur virtuel qu'on appelle un mur padlet, où les médecins qui ont participé à l'étude peuvent euh, retrouver tous les résultats de l'étude.